et qu'est-ce qu'il va y avoir dedans et comment ça marche Dimanche 2 octobre, bonjour Samsung va donc renouveler son Samsung A13 avec un Samsung A14. Alors le A13 était déjà plutôt pas mal, hein. pour 150 balles on a quand même un bel écran, une bonne caméra à l'air de 50 millions de pixels et une bonne batterie et là forcément bah, le A14 sera exactement le même avec une petite évolution. On parle d'un écran un tout petit peu plus grand, on aura certainement les mêmes capteurs à l'arrière et peut-être une mise à jour au niveau du processeur, c'est vraiment juste un petit upgrade. Et enfin sur ma chaîne vlog, vous découvrirez le plus beau Honda Monkey Custom au boss de Chambury. J'ai déjà fait deux Cubaos, Pattaya et Rayong, et là on est à Chambury, vous allez pouvoir découvrir ce nouveau Honda Monkey, ils en ont deux, et il y en a un des deux qui devrait forcément vous faire craquer. On se donne rendez-vous demain, au revoir. Lundi 3 octobre, bonjour. Allez, on commence aujourd'hui par ma vidéo du l'aspirateur à main laveur sec et humide, le Cinesco Floor One S3. Vous trouverez la vidéo sur GLG Review, et en plus, il y a une offre de psychopathe, l'offre commence demain à moins de 274 euros TTC, il y a plein de codes promo moi je serais toi, j'irai voir. On parle également du nouveau ressort Dimensity 9000, plus, donc version plus du 9000, qui explose le un processeur ultra puissant, gravé à 4 nanomètres. Il arrive donc en tête de la liste des meilleurs smartphones en toutou. Certainement à, grâce au Asus ROG, qui a un meilleur dissipation thermique, un meilleur refroidissement, ça permet d'optimiser le processeur. Bravo Mediate. Et enfin, demain seront présentés les Xiaomi 12T et 12T. Alors, des smartphones qui seront sensiblement les mêmes, hein, avec un écran OLED pour l'un et un écran AMOLED pour l'autre. Un processeur Dimensity 8100 pour l'un et un Snapdragon 8G1 pour l'autre. Les mêmes batteries et compte, on aura une caméra de 108 millions de pixels pour la version base et la version pro. -Res. Une caméra de 200 millions de pixels bon les prix devraient être à la hauteur des performances à partir de 580 euros le premier et à partir de 770 euros pour la version pro ça reste raisonnable mardi 4 octobre bonjour oneplus a donc dévoilé sa oneplus nord watch une nouvelle montre connectée de la gamme nord qui je vous rappelle est la gamme pas chère de chez OnePlus. bon malheureusement c'est une montre de plus hein, avec un écran amoled 500 nids donc pas très lumineuse, une bonne batterie, une bonne autonomie et des bonnes caractéristiques mais on est vraiment dans la lignée de ce qu'on peut faire maintenant bon le prix c'est 60 dollars hein, hors taxe en Asie voilà, je suis pas convaincu que vous, vous craquiez pour cette nouvelle montre. On en sait un peu plus sur le Poco X5, après le M5 et le M5S qui m'a vraiment surpris. En fait, on attend avec impatience ce Poco X5. Ce Poco pourrait donc vendu sous la marque Redmi ou Poco, sorti le 13 octobre, avec un écran LCD 120Hz, un Snapdragon 778G, donc il sera 5G. Après, apparemment, il sera vraiment des au gaming. Mmh, vivement le 13 octobre. Bonne journée à tous et à demain. Mercredi 5 octobre, bonjour. Allez petite vidéo du jour avec la nouvelle tablette Shui iPad Max. Une tablette avec un processeur SD 680 donc elle est 4G, elle a un écran 2K et elle est compatible avec Netflix, Amazon, Disney+ et Hulu en Full HD et c'est quand même plutôt pas mal pour cette tablette plutôt sympathique à moins de 250 euros. On avait également le lancement du Redmi Pad même configuration avec un écran 2K et une batterie 8000 mAh. Le prix en Inde 180 euros hors taxe. On aura le nouveau processeur Helio G89 gravé à 6 nanomètres et une configuration plutôt sympathique. Il ne nous reste plus qu'à avoir les prix en Europe. Redmi propose également le Redmi A1 Plus, une évolution du A1 à, à 85 dollars hors taxe pour l'instant uniquement en Afrique, une batterie 5000 mAh, un processeur, bon, léger, on est d'accord, deux caméras à l'arrière avec une union de pixels et un capteur de profondeur, un emplacement micro SD et un lecteur d'empreintes digitales, surtout à ce prix-là. Jeudi 6 octobre, bonjour. Ça y est, c'est officiel, ils sont disponibles les Xiaomi 12T et 12T Pro. Bon, les grosses différences, le 12T a une caméra de 100 millions de pixels et un processeur MediaTek. Le 12T Pro, caméra 200 millions de pixels, bien sûr, et un processeur Snapdragon. On pourra kiffer l'écran AMOLED du 12T Pro et son énorme charge de 120 watts. Ajoutez aux 200 millions de pixels une ultra large de millions de pixels et une macro de 2 mégapixels. La caméra selfie 20 millions. Donc le 12T est un petit peu moins bien, forcément, mais moins cher, 599 euros. Et le 12T Pro est un peu mieux, mais à partir de 799 euros. C'est lequel ton préféré On avait également le Xiaomi Smart Band 7 Pro. Une version qui était déjà disponible en Chine avec NFC et qui arrivera en Europe à bah, 100 NFC. Pour le reste, c'est du classique. Un écran AMOLED, le fréquence cardiaque, donc le BPM, le SPO2, le suivi de sommeil, 110 modes sportifs, 150 cadrans, résident à l'eau 5 ATM, autonomie 12 jours et un prix choc à 99 euros. Rendez-vous demain, même heure, même endroit. Vendredi 7 octobre. Bonjour Allez, petite review du jour avec le mini PC, le comme Mini Itéon un des premiers mini pc qui intègre un processeur Intel i7 le 1195 16 Go de RAM faire évoluer 512Go de mémoire aussi faire évoluer avec de la M2 un disque qu'on peut mettre en deux pouces et demi on aura également la nouvelle partie graphique de chez intel avec un score qui devrait vous surprendre du 6 tout ça tout ça je pense que c'est vraiment le meilleur mini pc que j'ai jamais eu. et enfin on finira avec deux motorola le maui et le devon 5g bon la grosse différence c'est qu'un téléphone il sera plus que 4g et l'autre en 5g les nouveaux ayant racheté motorola s'en sert un petit peu pour développer des téléphones très entrée de gamme qui apportent pas vraiment d'intérêt et qui devraient pas vraiment vous satisfaire écran hd processeur g37 3 Go de ram un peu de ram un peu de rom et des caméras et pour la version 5G, rien de plus glorieux encore une fois phones qui vont être brandés différemment en fonction si c'est vendu pour l'Inde, la Chine et pour certains pays. Samedi 8 octobre, bonjour La chasse à lapin haute ouverte après que Mediatek ait dépassé un petit peu le score en tout avec son 9000+, Snapdragon revient avec un 7 Gen 2. Alors le nom est pas encore sûr, hein, ce sera 7 Gen 2 ou 7 Plus Gen 1. Et ça sera donc le nouveau processeur de chez Snapdragon qui devrait dépasser le million et quelques de points bon là on est quand même sur de l'optimisation de processeurs, grâce certainement à 6 nanomètres. Bon, il faudra attendre de le voir arriver pour juger. Bon. Et enfin, la fête est finie en Chine. Les Chinois sont de retour après une fête nationale d'une semaine. Ça y est, il commence à revenir aujourd'hui et tout. On devrait avoir de la bonne news la semaine prochaine et des nouveaux produits sympas. Être... Les films et séries télé de la semaine, alors bien évidemment, bon, la semaine dernière, il y avait les anneaux de pouvoir et tout. J'ai pas fini l'épisode de la semaine dernière et je pense que je ne regarderai pas l'épisode cette semaine. Ça n'a aucun intérêt. Comment ils ont pu dépenser autant d'argent pour un truc aussi.. Inintéressant de ma part. Alors, si vous avez kiffé, bah, moi en commentaire. Et si, comme moi, vous avez arrêté, bah, <rire> dites-moi en commentaire. Bon, un peu idem pour House of the Dragon. Je regarde vraiment, euh, par dépit, hein. Bon, là, autant le dernier épisode, il y a un petit rebondissement et des trucs un petit peu osés. Mais c'est quand même relativement chiant. On tourne autour de quelques familles, là, comme ça. Les décors sont pas exceptionnel à chaque fois, on balade pas trop les intrigues et tout, c'est très très long et je veux dire ça ne ça ne justifie plus les nouvelles séries après 2020 où on avait quand même des trucs incroyables on est vraiment loin de Game of Thrones et personnellement, je regarde vraiment parce que je me suis abonné à HBO exprès, mais sinon, je ne regarderai pas. Et le truc le presque mieux que j'ai vu sur Netflix, c'est The Real Bing, Bling, RING, voilà. voilà. Bon, ben voilà, l'histoire de cambrioleurs qui vont cambrioler les stars et tout. Écoutez, c'est une petite mini-série sur Netflix. Franchement, j'ai plus kiffé regarder ça euh, et suivre un peu leur aventure de ces petits cons, là. <rire> les nouvelles séries qui valent des millions de dollars. Et voilà, ça sera tout pour cette semaine. On a pas mal de nouvelles marques qui arrivent assez intéressantes. On en parlera certainement de la semaine prochaine. Quand ça sera acté. N'oubliez pas de vous abonner à toutes les chaînes. Hein, JT Geek le blog tous les jours. Vous la retrouvez également en short. Tout ça, tout ça. Allez, je vous souhaite une bonne journée. On se donne rendez-vous demain, bien sûr.